Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Donc Dans cette suite, on va voir comment, à partir d'une illustration vectorielle, si je passe en mode d'affichage, contour, on voit que c'est bien un objet vectoriel, on va voir comment donc obtenir un objet qui est euh, pixel, ici, et puis comment essayer d'obtenir euh, une illustration en pixel art, hein, même si je ne suis pas un expert. Donc Je vais sélectionner cette illustration vectorielle, donc je, je le regroupe, je vais dans édition, copier, j'ouvre un nouveau document, fichier nouveau, affichage défaut mais en plein écran donc je colle ici mon illustration vectorielle euh, donc cette illustration sera téléchargée en bas, en bas de la vidéo bien sûr ce qu'on va faire on va créer une image matricielle en cliquant là dessus si je fais apparaître la fenêtre objet on voit ici donc mon illustration vectorielle et puis là j'ai mon image qui est là donc je vais pouvoir la, la déplacer un petit peu sur le côté ça je peux, je peux le supprimer hein. hop voilà j'ai plus que l'image et maintenant on va utiliser comme dans le tuto précédent le pavage de clone. Donc pour cela, on va d'abord créer un petit carré. Donc je clique dessus, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, comme ceci. Donc comme tout à l'heure, je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Fond, donc on va choisir un fond avec un remplissage indéfini. Contour, remplissage également indéfini. Là on passe en pixel et on met un pixel. Voilà, contour c'est bon, fond c'est bon. Euh, je vérifie la longueur et la hauteur, donc longueur 102, hauteur on va mettre 200. Je vais bien placer ici mon petit euh, carré comme ceci. Ou alors dans ce que je vais faire, excusez-moi, je vais grouper, CTRL G, on clique là-dessus, et je vais créer un clone. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Et maintenant je peux placer correctement, donc euh, grâce au magnétisme, vous voyez il se place au coin supérieur gauche de mon illustration. Donc je sélectionne cet objet, je vais maintenant dans édition, cloner, pavage de clone. Donc je vais dans Calquer. On, on clique ici, Vectoriser le dessin. On choisit ici Couleur. Et je vais cliquer sur... Alors d'abord, non, excusez-moi, j'ai oublié de mettre les bonnes valeurs. Donc on a dit que c'était 102, 200. Donc 102, 200. Je resélectionne mon petit carré. Et je fais Créer. Je vais donc supprimer les zones euh, noires qui ne m'intéressent pas. Donc ce que je peux faire, je pense sélectionner un. Édition, sélectionner les mêmes couleurs de fond. J'oublie pas de désélectionner ces deux objets-là. Hop j'appuie sur supprimer donc on va voir maintenant comment euh, modifier euh, ce personnage pour avoir donc un pixel art donc je le groupe ctrl G je le duplique alors pour dupliquer on clique là dessus comme ça on garde ça de côté et puis là donc les yeux ils sont là je vais sélectionner ici en appuyant sur shift les, les yeux là j'appuie sur D pour récupérer la couleur D correspond en fait à la pipette hop comme ça, j'ai des yeux qui sont bien marqués. Maintenant, je vais sélectionner la, la couleur de peau ici. Éventuellement, je ne sélectionne qu'un seul et je vais dans édition, sélectionner les mêmes couleurs de fond. Alors, je vérifie que je ne sélectionne pas l'objet à côté. Ce que je vais faire, je vais créer un calque voilà, dans lequel je vais créer un calque plus. Je vais appeler ce calque Louis, ajouter et cette illustration, je vais la, donc, clic droit, je vais la déplacer vers le calque Louis. Ici. Voilà, déplacer que je vais verrouiller. Je peux même la masquer. Avec l'outil d'IT les nœuds, je sélectionne ici un petit carré. Je vais dans édition, sélectionner les mêmes couleurs de fond. Voilà, ça me sélectionne tout ça, c'est pas mal. Euh, avec l'outil d'IT les nœuds, maintenant, je vais m'amuser à sélectionner d'autres couleurs de peau. Comme ceci, ça ne devrait pas être mal. Hein, je vais sélectionner également ici. Donc toutes ces zones-là seront de la couleur de peau. Ça, non. Pour le coup, je désélectionne toujours en appuyant sur Shift. Voilà, je groupe. Ah, j'en oublie un. Ici également, D et je prends la couleur ici, je vais sélectionner d'autres éléments là, j'ai oublié, ici et ici, D, euh, donc là c'est les favoris. Je vais leur mettre la même couleur que les cheveux je vais même rajouter ici en dupliquant je vais activer donc le magnétisme ici et par rapport au coin de la boîte englobante ce qui va pouvoir me permettre de dupliquer cet objet là, dupliquer voilà, donc voilà je crée les favoris ici, D hop, même couleur, et tout ça ça va être les cheveux aussi D et toute cette partie là ce sera les cheveux ces éléments là aussi je vais les intégrer comme étant des cheveux D, je groupe CTRL G voilà, c'est pas mal. Les sourcils, je vais les mettre peut-être ici. Je vais en faire juste deux, là, pour voir. D. Je vais supprimer ces carrés pour faire le coup. Donc là, ce sera le coup. Je sélectionne ces objets. D. Donc tout ça, c'est le coup. Ctrl-G. je vais faire la petite barbichette. D. Grouper cet objet. Je le duplique. Je vais quand même sélectionner toute la peau et la grouper. Ctrl-G. Pour voir éventuellement ce qui manque. Ouais, les sourcils je trouve qu'ils sont euh, trop foncés. Je vais baisser un peu. Dès je récupérerai peut-être juste cette couleur là. Voilà ça stimulera les sourcils. Alors là vous voyez j'ai un élément qui est dans mon groupe. Euh, C'est pas gênant. Je sélectionne utiliser les nœuds. Je clique comme ça je récupère le carré. Je fais un CTRL X. Je double clique à l'extérieur. Ou je sélectionne un objet ici. Je fais CTRL Alt V. Ce qui correspond en fait à édition collée sur place. Et maintenant j'ai mets la bonne couleur. Voilà CTRL G. Maintenant je vais faire les lunettes, alors pour les lunettes, je sélectionne ici, j'appuie sur euh, shift et j'additionne ici pour faire le contour. D. Je vais faire apparaître ici la fenêtre fond et contour, je vais monter un petit peu, pour que ce soit un peu plus sombre, voilà c'est pas mal. Et en fait je m'aperçois que les yeux, en fait je les ai mal placés, donc là je sélectionne euh, ici, la peau, je vais tout dégrouper en cliquant là-dessus, voilà, ça, les yeux, je coupe, CTRL X, et je vais déplacer ces carrés, je colle, et grâce au magnétisme, je pense que ça devrait bien se placer, je vais faire affichage, mode d'affichage, contour, voilà, pour vraiment bien placer mes carrés, affichage, mode d'affichage, alors pour alterner, euh, le raccourci c'est CTRL 5, si j'appuie sur CTRL 5, vous voyez, j'alterne, ça peut être intéressant à connaître. Donc ici, je vais rajouter ces deux petits carrés aux lunettes. D. Maintenant, si je fais édition, sélectionner les mêmes couleurs de fond G, tous les carrés. CTRL G. La bouche ici. Donc là, on va laisser ça comme ça. Je groupe D. Je groupe ces deux objets. Je mets la même couleur aux deux. Ici, ce sera la petite moustache. Je vais mettre la même couleur que les sourcils. Grouper. Et là, on va dire que c'est la lèvre inférieure. D. Je mets la même couleur ici. Peut-être un peu plus rose peu plus pâle, voilà, CTRL G euh, cette partie là je vais mettre un petit peu plus blanc parce que c'est les dents, et ça également un petit peu plus clair aussi, voilà ça a l'air de fonctionner, hein. donc je vais sélectionner encore une fois la même couleur de fond pour la peau et je vais additionner ça également il me semble que tout le reste devrait être de la peau D je récupère la couleur de peau là. CTRL G, donc les oreilles sont là, et ici hop, D Ici, couleur de peau aussi. Et je coupe, CTRL-X. Je double clique pour rentrer dans mon groupe là où il y a ma peau. Et si je fais CTRL-ALT-V, je colle ma peau dans le bon groupe. Donc si je double clique à l'extérieur, je clique une fois, voilà, j'ai mon groupe peau ici. Et là, il, il manque un petit carré. Donc CTRL-X, je clique ici pour faire apparaître l'œil. Je double clique ce qui me permet de rentrer dans mon groupe. CTRL-ALT-V, et je pose au bon endroit c'est pas mal, euh, le nez il est là, donc tous ces objets là, voilà je les groupe, j'appuie sur la pipette ou j'appuie sur D pour récupérer la bonne couleur, ces deux objets je vais leur mettre la même couleur que la peau, je les coupe, je double clique, je rentre dans mon groupe, je colle, voilà, c'est pas mal, ça c'est bon, voilà je pense que c'est bon, alors vous voyez, il y a quand même des petites erreurs, ici c'est un contour qui s'affiche, donc on va sélectionner tout notre personnage là, et on va cliquer avec la molette de la souris sur la croix, voilà, ce qui enlève tous les petits parasites. On peut venir grouper, CTRL G, je vais quand même rajouter, parce que ici le petit personnage, il a les cheveux qui, qui partent un peu dans tous les sens, donc ce que je vais faire, au niveau des cheveux, voilà, je vais dupliquer donc ce petit carré, CTRL D, une fois, alors également, je suis allé un peu vite, pour dupliquer c'est CTRL D, mais on peut également appuyer sur la barre espace. Donc je clique, j'appuie sur la barre espace qui duplique les, les objets aussi. Je vais rajouter un petit cheveu ici comme ça. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Euh, donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile pour faire vos créations. Oui, une dernière chose, Donc comme sur le tuto précédent, on va tout grouper CTRL G. Voilà, donc c'est groupé. Et puis, euh, on crée un clone. Et automatiquement, ça fait disparaître les petites lignes blanches. Et le clone, on va le placer derrière en cliquant là-dessus. On peut éventuellement en refaire un autre et le placer derrière. Alors, pourquoi faire cela C'est, euh, bah, si on veut, en fait, exporter, fichier exporter, donc notre illustration euh, au format PNG. Donc, c'est la sélection. Je vais l'exporter sur le bureau. Je vais l'appeler Louis. Voilà, euh, Pixel. Tiens. Pixel Art. Et je clique sur enregistrer exporter, c'est parfait. Merci d'avoir suivi ce tuto, euh, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.